Je suis avec des jeunes de, de la radio étudiante, Radio des jeunes à Capédia, et donc je vais faire une petite entrevue avec eux. Donc je vais tourner ma carte à nouveau, je vais tourner, et donc vous voyez ici on a nos amis qui sont avec nous. Et donc, ils vont pouvoir nous parler de ce qu'est la radio étudiante. Alors, je vous invite mes abonnés à, à préparer vos questions pour vos, euh, nos amis qui sont ici. Alors, si vous avez des questions, eh, ben, vous pourrez leur poser. Ils vont pouvoir euh, vous répondre. Alors, bienvenue Alexandre, bienvenue. Alors, a, je laisse quelques instants à mes abonnés d'arriver parce que sur Périscope, je vais juste vous montrer à l'écran si vous voyez. Les gens euh, commencent à, à arriver. J'ai trois personnes qui sont avec moi. Donc, je vais euh, vous faire une petite entrevue. Alors, c'est si, qui veut commencer? Oui, c'est quoi ton nom Moi, c'est Félix Antoine. Oui, ouais. Alors, Félix Antoine, qu'est-ce que c'est que la radio des jeunes à, à Capitaine La radio des jeunes de Capitaine, c'est une radio qui permet de s'exprimer, euh, mais seulement par des jeunes. C'est pour, et par des jeunes. C'est seulement des, des élèves qui font euh, la rentrée. Ce sont des menteurs d'une aiment, mais il n'y a pas personne qui comme, c'est pas des jeunes qui font sinon, la technique, et euh, c'est nous qui a l'impression. Donc c'est pas d'y aller, c'est lui qui travaille, c'est lui euh, qui la rascule, c'est ça qui est, c est qu a, bon, avec les élèves. Ok, et comment vous vous préparez à des questions comme celle-ci? C'est sûr que quand on sait à l'avance, on essaie de s'occuper les lunes puis faire de la recherche sur notre sujet ou euh, sur la personne qui est en train d'entrer, par exemple si on a des feuilles de questions pour, pour les questions générales ou euh, tout ça, puis on essaie de mettre de, des de, de feuilles sur nos horaires. aussi donc, euh, c'est pas mal. On essaie d'avoir le plus d'informations possible. Puis, on fait beaucoup de recherches. Ok, on fait beaucoup de recherches sur la les... D'accord. Alors, mes abonnés, je vous invite à retrouver. trouver. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici Est-ce qu'il y en a qui veulent me dire d'autres choses ou, Qui ont d'autres choses à rajouter sur ce que c'est C'est ça oui. Félix en Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont quelque chose à ajouter C'est quoi ton nom uh, Félix Perkins. Félix Perkins. Yeah. Alors, Félix, dis-moi donc, bah, qu'est-ce que tu peux ajouter uh, bah, la radio, euh, gens, surtout, euh, les jeunes de la c'est surtout pour les jeunes. Un, euh, donc, on, on met notre francophonie en valeur. C'est euh, surtout aussi pour euh, faire euh, développer, développer notre, notre facette de la communication aux, euh, aux jeunes. Et puis aussi, ça permet d'intégrer des, des jeunes qui sont impliqués euh, et euh, aussi pour euh, développer ça pour euh, évidemment beaucoup de temps. Euh, dans, euh, dans le domaine de la communication. D'accord. J'ai une question de mes abonnés qui me demandent euh, où est-ce que vous êtes diffusé C'est difficile à quel endroit C'est difficile à cette radio-là. Il ben, y a deux endroits qu'on peut euh, voir. Premièrement, il y a catégorie.com, ça c'est partout dans le monde où on peut accéder, tout ça sais, c'est toi. Puis si tu es sais, dans la région de Claire, tu peux le traiter de radio 1045 FM, tu peux, 145FM, tu peux là, faire, mais, euh, vraiment, mais, le regarder. Mais vraiment, le mieux c'est sur euh, D'accord, alors en ce moment, s'il y a des gens qui sont là, ils peuvent nous entendre sur www.capidire.com. Donc, ils peuvent écouter l'émission en direct, ah, ben, mais Alexandre, vous dit merci Alexandre Dianney pour les abonnés. C'est lui qui avait cette question-là. Il fait un peu de journalisme mais aussi, alors donc, ça l'intéresse beaucoup. Et euh, toi, c'est quoi ton nom? Noémie Noémie? Alors, Noémie, toi, qu'est-ce que tu as ajouté sur ce que tes collègues ont dit? Euh, ben, oui, c'est ma première expérience pour la radio on a euh, mais à euh, j'aime vraiment mon expérience. Euh, c'est quelque chose que je vais revenir toute ma vie, qui va m'aider euh, plus tard. Euh, c'est vraiment une belle expérience. Voilà. C'est une belle expérience. T'aimes ça toi hein? Oui. Ben c'est super, Alors, très très intéressant. Et on a aussi ici une technicienne. C'est quoi ton nom Caroline Lebel. Caroline comment Lebel. Lebel. Caroline. Alors Caroline, toi, c'est quoi ton travail la console, là, tu t'occupes de la console et donc toi tu as tu, tu, tu besoin d'un cours pour apprendre à te servir de la console? Un petit peu avant, ouais. oui. Oui, comment tu as, as fait pour apprendre à te servir de ça? C'est un ami là qui, qui nous a expliqué ça au début avec Alors, tu as un enseignant ici ouais. qui t'a euh, expliqué ça. Alors, votre enseignant est ici avec vous? Alors, c'est Joey. Alors oui. bonjour Joey. Ça va bien? Mais oui Alors, oui. parle-nous donc un peu de ce projet là. Bien, Acadipédia, c'est né au niveau du district scolaire. Premièrement, c'est parti de euh, d'ici du centre d'apprentissage du haut C'est Roberto qui a, euh, qui, qui a parti ce, ce, ce, le mouvement à Et Roberto est allé l'étendre au niveau du district scolaire francophone du Nord-Ouest, donc, euh, puis même des autres districts scolaires également. Donc, euh, les jeunes peuvent contribuer justement à Acadipédia, qui est pas seulement une radio en passant qu'il y ait des blogs aussi. Les jeunes peuvent et contribuer des textes et tout des ça des textes, à c'est vraiment, vraiment la plateforme, mais la radio, c'est un gros volet euh, d'Acadipédia. De, de donc, okay, euh, ce n'est pas seulement à votre école que vous avez. Non, exactement. Euh, tu ça. vas prendre le casque pour qu'on t'entende à la oui. radio aussi, parce que tout ce que tu dis, oui, c'est juste moi okay, qui là. Okay. <rire> parce que justement, ici, la, le Acadipédia, c'est une, une. Si on parle du volet radio, c'est une radio qui est euh, au niveau du district scolaire. Donc, toutes les radios euh, des écoles peuvent contribuer du contenu à la radio Acadipédia, qui est en ligne, toujours 24 heures sur 24, 365 jours par année. Qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on prend du contenu d'un peu toutes les écoles, on met ça tout ensemble, à moins, de, euh, comme ici, d'événements comme celui-là. Là, on est en direct, on est en onde justement sur academicia.com, puis on est en onde aussi euh, euh, sur le 104.5 FM, parce qu'il y a un émetteur FM euh, sur l'école ici qui transmet dans un, un court-rayonnement, mais ça prend quand même une licence du tu CRTC sais, et tout ça pour avoir. Euh, avoir le droit de faire ça, euh, mais l'école ici a obtenu tous les droits pour pouvoir diffuser sur la bande FM. Donc, Acadipédia, c'est ça. ça c'est un, un projet euh, justement avec euh, le district scolaire et euh, tout le monde peut contribuer euh, à Acadipédia, soit sous forme de blog, euh, émission radio, et tout ça. Euh, Acadipédia Radio fait des directs comme ça à peu près 3, 4, 5 fois par année. On se déplace au salon du livre ici pendant... Euh, euh, pendant clair 2016, euh, ça sert chaque année, euh, également euh, on a été au Congrès mondial acadien. Donc les gros événements comme ça, on s'arrange pour avoir des jeunes, comme ici il n'y a pas seulement des jeunes euh, du centre d'apprentissage présentement, euh, ça c'est des jeunes d'une autre école, soit le Carrefour de la jeunesse qui est une autre école de la région d'Edmundston. donc c'est comme ça que c'est parti. Ah, c'est très intéressant. Euh, donc, je comprends que euh, la majorité du contenu qu'on trouve dans cette, cette radio-là, c'est du, euh, oui, si du contenu qui est enregistré à la Oui, si on écoute Acadispédia sur le web, c'est du euh, contenu qui a été enregistré à la exactement. qui est rediffusé. Et euh, qui est rediffusé. À part quand on est ici, comme là, c'est du contenu qui est, tout de suite, on est en direct sur Acadispédia. Puis vous avez assez de contenu pour alimenter 24 heures sur 24, oui. Oui. avec tous les districts, toutes oui. les productions exactement. qui sont faites. Donc, c'est très, très Et vous utilisez, j'imagine, Internet pour transférer, oui, transmettre tout ça? Oui, avec Ustream. Ustream. Ouais, Donc, sur, vous faites ouais. la, la diffusion Exactement. sur, sur, sur ouais. la, la séquence Mais oui. c'est très, très intéressant. Donc, on a ici aussi... Oui? Ils y ont des questions maintenant pour vous. Ah, OK. D'accord. Vous avez des questions c est, c est pour la moi? Dessus. Oui, absolument. D'accord. Alors, je vais... une première question. Pardon? Oui. Oui. Euh, tout a commencé par notre chose de participe. Parce que, on ne parler. Ah bon, ben c'est intéressant. Avant, je veux juste vous dire qu'il y a Thomas de France qui vous salue. Hein, il y a un de mes abonnés qui dit « Salut de France » à vous tous. Alors, donc, il vous salue. Euh, mais, euh, Périscope... Salut de nouvelle France. Salut, salut la Nouvelle-France. Salut de la Nouvelle-France. Ben, oui, hein, donc, euh, comment c'est venu de faire Periscope ben, En fait, Periscope c'est une application qui permet de la diffusion vidéo en temps réel et euh, où il y a des abonnés qui peuvent venir. Et quand mes abonnés suivent la vidéo, ben, ils peuvent faire deux choses, mes abonnés. Ils peuvent, euh, si vous vous à mon écran ici, ils peuvent euh, commenter. Alors, j'invite mes abonnés peut-être à faire des commentaires. Donc, dit bonjour, dites bonjour à mes abonnés. Euh, Donc, vous allez les voir apparaître sur mon écran, intelligent. Mais ils peuvent aussi me donner des cœurs. Alors, si vous tapotez dans l'écran, je vous invite mes abonnés à tapoter un peu pour qu'on voit les cœurs apparaître pour permettre à, à, aux élèves qui sont avec moi. Donc, bon, je vais juste la caméra donc, Oui c'est ça, oh, oui, ça wow. vous voyez, donc je peux <rire> tourner la caméra, prendre la caméra avant okay. et là si je demande à mes abonnés de me donner des cartes, ils sont très généreux là, en ce moment, mais disons que je vous invite à tapoter dans votre écran mes abonnés et euh, qu'on puisse voir euh, les cartes et que mes amis qui sont ici voient que vous appréciez le travail qu'ils font. Donc euh, et, normalement ils devraient pouvoir tapoter, Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils sont un peu gênés, ils sont gênés. Alors euh, ils peuvent aussi nous faire des commentaires. Alors je vous invite les gens qui sont avec nous à euh, nous faire des commentaires. À venir, euh, mais là, ça a l'air d'être mort un peu, je ne sais pas pourquoi. Donc ça peut arriver des fois que euh, les abonnés sont plus figés, quels sont mes abonnés en ce moment. Donc c'est peut-être des gens qui ne comprennent pas le français aussi, c'est peut-être pour ça qu'ils ne réagissent pas. Donc euh, c'est possible, et normalement quand les gens, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes connectées alors ça peut arriver que les gens avec qui je diffuse, ils ne sont pas disponibles, c'est toujours du temps réel, du réel, donc on ne peut pas toujours voir, euh, euh, on peut pas toujours savoir euh, si nos abonnés vont être disponibles au moment où je vais faire ma diffusion. Alors donc les gens peuvent euh, me donner des cœurs en tapotant l'écran ou encore peuvent euh, tout simplement euh, écrire des commentaires et je vais voir leurs questions comme tout à l'heure avec quelqu'un qui a écrit euh, sa question. C'est comme ça que ça fonctionne. De quel endroit De quel endroit vous êtes Ah, moi je suis de quel endroit Eh bien, moi je, je, je travaille à saint hyacinthe euh, dans la région de Montréal. Et donc, euh, je travaille comme conseiller pédagogique euh, en intégration des technologies. Je travaille partout au Québec aussi, euh, je partout par le Québec, l'intégration des technologies. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Claire C'est la première fois que je viens en personne à Claire, physiquement, mais euh, depuis 2010 que je suis l'événement à chaque année euh, à distance avec euh, les web-diffusions. Donc euh, j'ai suivi beaucoup l'événement de Claire depuis ces derniers Et euh, vous, qu'est-ce que vous recherchez ah bien, ce que je cherche, bien, je cherche à, à rencontrer des gens qui vivent des expériences d'intégration des technologies. Et je m'intéresse à savoir comment ces gens-là ont, euh, ont, ont vécu leurs expériences, et qu'est-ce qu'ils ont fait pour surmonter, par exemple, quand on veut intégrer les technologies en classe, place, il y a souvent des obstacles. Alors, je, je, je m'intéresse à savoir qu'est-ce que les gens ont vécu euh, pour, euh, pour en arriver à réussir ces projets-là ou à réussir ces initiatives qu'ils ont mises en place dans la France. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Donc, euh, merci beaucoup, hein? Donc, euh, Ça fait plaisir. Merci à vous. Donc, euh, je vais saluer mes euh, abonnés. Merci beaucoup euh, d'être venus nous, nous rendre visite ce matin. Alors, on se revoit peut-être plus tard. Au revoir.